Bonjour, je suis heureux de présenter en mon nom et au nom de l'Institut Paris Région à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de succès, à vous même et à vos familles en cette nouvelle année 2022. Pour bien démarrer cette année, puisque je vous parle depuis l'Institut connu pour la qualité de ses publications, je voudrais vous conseiller trois excellentes lectures d'ouvrages produits par nos experts. Tout d'abord, les franciliens territoire et mode de vie, un nouvel atlas. Un ouvrage publié ces jours-ci en partenariat avec les PUF, qui est notre cahier 179, cahier 179 de l'Institut Fragile Métropole sur nos vulnérabilités. Et enfin, troisième ouvrage, L'état de l'environnement en ile de france le point de départ pour le SDRIF. Enfin, une touche de poésie, l'horoscope chinois, vous ne le savez peut-être pas, place l'année 2022 sous le double signe du Tigre et de l'eau. Elle sera donc une excellente année pour notre institut car nos productions, nos équipes incarnent, de mon point de vue, le dynamisme et l'enthousiasme du tigre et elles incarnent aussi la sérénité, la tranquillité de l'eau. Je vous souhaite aussi de pouvoir tirer le meilleur parti de cette nouvelle année. Très bonne année à tous. Prenez soin de vous.